Dans cet exemple, on va voir un professeur dans sa situation naturelle, c'est-à-dire dans un amphithéâtre, face à des étudiants en train de donner son cours. Déjà, le format, il est format magistral, c'est-à-dire une heure ou deux heures de cours. Ensuite, il faut faire attention car le caméraman peut être vite perdu. Mais l'avantage, je vous montre. Quand on est face à euh, un public, on peut faire de l'interaction. Et quand on est à un tableau, on peut montrer des choses. Ceci est un avantage, contrairement à d'autres dispositifs techniques que nous verrons dans d'autres vidéos. Donc on peut montrer des choses, mais un inconvénient, c'est qu'il faudra tout écrire au tableau. Regardons cet exemple où le professeur est tout à fait en situation naturelle, mais par contre, vous remarquerez que le caméraman est complètement perdu, et donc suivre en vidéo ce cours-là est vraiment difficile. But you can clearly see that if I go from here to here, if I take an object and go from here to here, that the potential energy will increase, and that's all that matters. Here and the result that we found there. And the answer is no. So let's look at this function and let us make a, a plot of this function as a function of distance. There's so a one over r relationship dans cet exemple, on voit bien que même filmer un prof dans une situation naturelle, donc qui sera moins perturbée, eh bien le dispositif technique va dégrader la qualité finale. En réalité, ce n'est pas le dispositif technique en lui-même qui est bon ou mauvais, c'est le résultat final qui va être bon ou mauvais en fonction de comment on l'utilise.